tout ça qui fait nous Révolution pas sans histoire. Oui, si vous pas cherchez on histoire, ou pas chercher qu'on est l'histoire ou. Ou pas si dit ou a fait révolution. à la tracade pour la Haïti. Si ou pas qu'on histoire ou condamné pour revivre Puisque, ou pas qu'on est côté ou sauté. Ou pas si dit qui côté ou les tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une autre fois, oui, militaire pour entrer dans le pays d'Haïti. Mais est-ce que vous rappelez vous, en 1915 américains étaient débarqués dans le pays d'Haïti l'occupation américaine en pile dans nous étudier l'école oui hum. est-ce que vous te connaissez des dirigeants qui t'ai fait appel ensemble avec yo même Jean je aujourd'hui premier ministre Ariel Henry fait appel ensemble avec force étrangère pour venir mettre l'ordre dans le pays d'Haïti. Journée Jordiya, dans la vidéo, de aimé, des frère et bien-aimés, vous parlez des chances de qu'on a. Quantité de dégâts, l'occupation américaine des faits. Quantité de dégâts, dirigeants, nous ont faits. Essayons de payer Journée Jodia. Frère et sœur bien-aimés, chaque sautent sous tête, li tombent sous épaules. Après 15 mois, oui, à Montana a fait lune de miel ensemble avec le département d'État. Par contre, ça a passé. Si c'est un gros point, mon nom est Mais vous, vous hey! sortez et hey dites, hé, messieurs, dames, je vous Et vous avez Daniel Fout qui est majeur d'homme, qui a de temps en temps pour vous. Eh bien, il y a un bureau suivi Aqua Montana qui mettait notre dé. Il a décidé de plainte. Pour le premier ministre Ariel Henry, ensemble avec toute acolyte Lyo, messieurs dames sa qui prend décision, m'a des aides militaires pour le pays d'Haïti. Yo qualifié gouvernement de traite à la patrie. Hum. Nous pral font passer dans l'histoire, moun pour nous, qui sa yo fait dans le pays d'Haïti tout. a 12 congressmen américains. Parmi yo, un sénateur origine haïtienne, qui s'est chez là, frère et sœurs bien-aimés, y'a écrit administration Biden, y'a mandé le temps pour y soupler, retirer soutien, sous premier ministre Ariel Henry. Nous pas qu'à supporter. là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, y'a un week-end, restez y'a un week-end. Depuis un week-end, n'arrivaissez plaisir, gaye. Oh my god. <laughs> Actuellement, là, ou pas qu'on diaspora dans la vie, ou, comment adieu, comment on fait. Gouvernement, ta supposé sécurité chaque grande diaspora cap débarquer dans pays d'Haïti oui parce que si on l'a toujours, si on a bien passé toujours dans tête l'État, c'est grâce à diaspora oui. Des causés pour connaître. Moi éviter ou aller chercher sous chita confortablement. Oui, Fou consommer ou ou bon et faut pas rentrer la caille où c'est yon plaisir. Tout tripotaïssa yon a bonne mamit sans retirer et sans mettre. Bonjour bonsoir tout le monde qui encore une autre fois, merci. dire merci, Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Vous. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage les vidéos. Ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tombé sous la chaîne là, pas hésiter. activer la cloche de la notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. Ces amis, pas au foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous dis à nous un plaisir pour nous rentrer la la caille, nous prendre quelque chance de parler. Ou chance pour parler, pour être capable de faire une opinion passer sur ce qui passe passé dans le pays d'Haïti. <coughs> Je vous d'annoncer, dans le commencement live, là, qui ça, Américain, fait pays d'Haïti <coughs> Yo gens qui ne l'histoire, les condamné pour le revivre. Ou pas de fait révolution ne ou pas l'histoire. Je ne dis nous est en pile de fou dans la République. Oui, révolution, révolution, révolution, révolution. Mais c'est n'est pas jour que je dis, fait mode révolution, ça hmm. Et si on fait révolution, il faut connaître l'histoire. Quand on sort, qui est-ce qui est ennemi Pour ne pas tourner dans la même position encore. Il faut un point de départ et il faut qu'on qui est tout. Sinon, on va saisi est ou tout on yon sans bouc ou a vire, mais on pas jamb capable Maintenant, Mesdames et messieurs, c'est moment pour nous fourrer nous dans le dossier l'occupation américaine dans le pays d'Haïti, 1915. Donc, on date qui pape effacé dans l'histoire du pays d'Haïti. Frère, c'est bien aimé, eh bien, 1915, c'est occupation Haïti par les Américains. À l'époque, capitalistes américain a développé en pile. Ils viennent transformer en Les Pays Amérique surtout ça qui dans la zone caraïble, frère c'est ceux bien-aimé, viennent passer comme gros intérêt les américains. Oh my god. Zone de domination, zone de conquête. Hmm bien il des autres qui fait dans pays d'Haïti. Crise politique. c'est pas un je ne dis qu'on est mauvais moment dans l'histoire. <tousse> président, bien aimé, ça qui va le passer, quatre présidents, dans deux ans, nous assassinons Il y président, Villoué Guillaume Sam. Et monsieur l'opposition, rappelez-nous, dans le jour passé, il a déclaré, même gens, il a traîné cadavre, ancien président dans la rue. Eh bien, c'est comme ça. Il y a fait Jovenel Moïse. Rappelez-vous dossier ça. Eh bien, dirigeant américain, yo, a débarqué en chango dans le pays d'Haïti. Qui ça, a besoin fait? Il a besoin mettre l'ordre. Jusqu'à journée, je il a mettre l'ordre dans le pays d'Haïti. Alors, pays qui est l'ordre, monsieur, c'est les États-Unis. Alors, nation qui a mettre l'ordre dans le monde, c'est les Américains, oh my god. <laughs> vous avec Haiti pas Borisite son bagay extraordinaire mais débarquer les américains te débarquer yo pas te maté yon fel !»« c'est à cause de nous parce que nous pas ka diriger pays retire pied pas ou bam, met pied pas fait pas scoute t'as président dans deux ans mais c'est quoi l'histoire jusqu'à ce que n'assassiné président nous traîner cadavre dans la rue gentil prophète créole l'a dit c'est toi qui bail côté pour cochon eh bien, nous, on écoutez, écouter, on et on rentre, frères Donc, les Américains débarquent dans le pays d'Haïti, ils ont porté progrès. Nous, <laughs> nous, nous, nation, nous, nous, nous, Oh, nous, nous, progrès. nous, nous, nous, nous, nous, nous, peuple haïtien. Ya. Mais au fond, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, mais c'était influencé, y'a t'es vine influencé. C'est étonné, y'a t'es vine étonné, influencé sous Haïti. Même j'en ai offert pour diverses autres pays dans la région, avec diverses autres pays dans diverses autres continents. Mesdames, mademoiselles et messieurs, sûrement si vous va poser tes question. Les Américains ont débarqué dans le pays d'Haïti, qui attitude dirigeant y'a t'es gagné? Qui a si, d'Aïsien te gagné? Qui sait où t'as fait? Est-ce que t'as pris un bâton yo, liberté ou la mort? Couper tête boule kay, N'a n'ap mettre au déyo, t'es sacré papa de saline. Au coup ça dirigeant les gens fait? ouais, yo, <laughs> yo tu annoncé oui et occupé au débarqué oui, occupé au débarqué. Et au coup ça grave, c'est au même te vous irez yo encore. Est-ce qu'on comprend ça, monsieur? C'est même eux même qui t'évoque et relaye encore. Donc je n'ai dis, si le réseau social, vous vogue, réalité, filmé, les réseaux sociaux-lui pas en vogue, il y aller un de l'ensemble avec toutes mes Après ça, il a dû se débarquer, se débarquer, se débarquer. En y ayant eu de son, c'est en de autant de son son Est-ce qu'on comprend? ça bien-aimé, immédiatement, Américains ont arrivé sous le territoire. Qu'est-ce qui pourrait passer dans le pays d'Haïti? Sûrement on va poser toutes questions ça. Dirigeant yo collaboré 100% ensemble avec Américains. Ils ont dominé, exploite. exploité. Hmm. Mes amis, tendez bien, oui. tendez bien, ça m'a dit, nous. Yon façon pour nous pas retourner dans le même problème. Yo encore. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, espoir dirigeant, c'était sauver le système qui t'a coulé. Parce que quatre présidents n'a des ans. Président mourit. Système pésé sous ses apcoules. Il faut au gens, pour y ressusciter. Même, gens, ouais, je le fin de vieux système, non, et puis je n'ai j'en dis, ah, y'a bataille encore une autre fois pour système n'a régénérer. Et ça qui t'est fait à l'époque. Eh bien, qui t'aime dire, les Américains, yo, vini. Monsieur, dame, ça, yo, système n'a coulé non, mais yo. Yo tout profité de présence américaine yo pour yon enrichi tête yo au détriment de population même gens ça fait journée et jodi jour et jour. <coughs> donc frères et sœurs bien-aimés que yon pas fini là mais paysans ensemble avec classe intellectuelle Yon patinant yo pas prête bras et à les américains comme ça comme ça yo à monter gros résistance et résistance, ça, frère, c'est bien-aimé, te plus chita dans no, nord, ak dans la tibonite. Hm. Voilà, frère, c'est bien-aimé, qu'on l'autre bagay pour nous souligner. Ou pas toujours, mouvement révolution, pour sa changer toujours, basé dans nos pays. Pour qui sale pas dans l'ouest ak dans le sud? Ça vient comprendre, la pas neg dans le ak neg dans l'ouest, comme c'est même génération Pétion, yowé. nous rappelons que ça Pétion fait des salines. Bien que Henri Christophe était dans complot à tout, mais après lui-même, il a ramassé Depuis nous, jouons notre si bagay qui débèlent ensemble avec l'autre. Depuis moi-même, moi à l'aise, je n'ai pas besoin qu'on ait si l'autre frère est à l'aise. Est-ce qu'on comprend Jouer à passer, moi à passer. Pral un gros leader, qui pral faire si face, qui s'échalmait péral, qui pral bataille en pile, jusqu'à 1919. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, de 1915 à 1920, des gros résistances qui t'a fait bon beaucoup de paysans, hm, militaire, Yo monté complot, Yo bataille, yo bataille, yo bataille. Yo fait résistance pendant longtemps. Mais malheureusement, en pile dans le paysan ça yo, ta pral mourir, puisque yo pas joint soutien, en pile secteur, en dedans pays. Faut que vous comprendre ça tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, avant <cười> militaire, vous ramassez pas qu'il quitte le pays d'Haïti Yo fait au moins, 50 000 victimes partagez live là hmm. Après résistance à mes paysan paysans prend arme ils ont cherché manchettes paysans ont cherché bâtons manifestation a fait en pile agitation dans le pays ça prend forcer opinion publique ça prend forcer opinion nationale et internationale pour pocher Voyager, ki qui s'accapassait dans le pays d'Haïti à cause de Ameriké qui envahit le pays, ya Tap occupé. Et mouvement ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour frapper, porte les États-Unis fort. Jusqu'en 1934, ils pral obligé obliger ramasser paquets, yo, quitter territoire. Bah, ça, bien aimé. Si ou pas qu'on l'histoire, ou, ou pas qu'à faire révolution. Avant même, ou acquiser un pays, non malè ou, gade si c'est pas ou même qui a cause, malè a déclenché. Toujours dit ça. Avant nous acquisez yon lot pays, nous disons même qui est responsable malè nous. Gade dirigeant nous yon en j'ai. Veille yo parce que c'est agent double la plus panne Quand c'est François bien aimé, papa la fla. Yes. Et mi françois bien aimé, Américain qui te pays en 1934, <cười> Mais Haïti pas libéré, vrai! Non, Haïti pas libéré. L Occupation américaine finit jusqu'en 1957. Et m'ralou pour qui ça? Les Américains, soldats, quitté le territoire en 1934. <laughs> Mais Haïti est toujours occupé. Puisque le mécanisme exploitation ne yon Yo te gename yo depuis 19 ans. Toujours là, e tou, divers liens économiques parce que t'as en pile entreprises américaines sous territoire haïtien, divers liens financiers et non seulement ça tout t'as divers liens politiques. Tout politique pays a été décidé par ambassade américaine ou par Washington d'ici. Est-ce qu'on comprend? Avait dit c'est eux-mêmes qui style toujours à diriger dans le pays d'Haïti. Frère, c'est ça bien Avant, yo aller, la médaille de là. la médaille d'Haïti était médaille de la médaille pour occupation, pour veiller sous intérêt américain en dedans pays d'Haïti. C'est eux la qui t'ont la <coughs> Yop ve sou intérêt américain veye business veye industrie, etc. Et moun sa yo tout chef la mère ap veye les politik yo pou yo obeyi. Jon sa suppose fête en bas de Washington ou tande élections qui kap fait Oui, peuple pral vote la démocratie ou gen choisi ki qui ki bo. <laughs> Bon, jusqu'à journée et parce que nous refusons pour responsabilité nous. Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, vous avez pas fini là. La mèrie qui a monopole violence dans la parce que vous mèrie qui a tout le pays qui t a fait un qui t'a manifesté En 1934, Américain qui était pays d'Haïti mais... Ils ont quitté le sans être fait mal, sans problème parce que tout le était sous contrôle, frère et bien, bien dominé. Tout le mécanisme en place. Donc, ils ont allé. Mais c'est comme si c'est là. là C'est au cap dirigé. Et ils ont fait ça jusqu'en 1954, jusqu'en 1957, les queues du Valier ont c'est ça bien aimé. Après 1934, l'Amérique était toujours à diriger le pays. La démocratie, les pour élections faites c'est toujours gros violence. Mais monde qui sont toujours sibi, c'est toujours des paysan. C'est toujours monde qui dans classe moyenne, dans le bas niveau. C'est toujours monde qui fait partie de quartiers populaires. Ou même qui victime parce que yon utilise yon comme marionnette. Comme figurant les élections. Josvin vote seulement après ça. Ou pas là pour faire un parce que yon exclu dans le dossier politique en dedans pays. Aïe. En 1946, frère ça bien aimé, révolution noire. Révolution, bataille pété dans le pays, encore pour pire même si les Américains étaient venus, mettre la paix bien nette pour le peuple haïtien. Vous comprenez? Son nation comme ça. Hmm. Ça qui prend le passé, mesdames, mademoiselles et messieurs, 1946, <laughs> c'est ta couche moyenne, a commence une révolution. Mais malheureusement, révolution ta C'est retirer groupe qui était là, et puis ils ont mais pas vraiment qu'ils ont Même je vois dernièrement, mouvement a fait, Jovenel Moïse, voilà, l'allée, n'a pas le système, il n'est pas capable, il n'est pas capable diriger, gouvernement pesé Et puis vous, rien henri envie de Monte, même monsieur qui t'a manifesté dans la rue, même monsieur qui t'a manifesté dans la rue, ils sont venus fait pi mal. Et mes jours et jeudi, ils pour militer rentrer encore. Donc, régime ça, y'a fini en an en 1950. Et kounia c'est un gros général dans la d'Haïti qui pral prend pouvoir. Oui, c'est toujours dossier démocratie qui t'a géré parce que c'est élections qui t'est faite. Et puis, général Magloire, français, c'est bien aimé, kal président dans le pays d'Haïti jusqu'en 1956. En 1956, de décembre 1956 à septembre 1957, pour a bataille politique, tête chargée dans le pays. Même les gens, les, ça a passé journée, jour, Donc, diverses équipes voulaient pour y contre le pouvoir. Tout le monde a bataille pour m'en sauver Ça ne va v'lait chita, ça crise, malgré les Américains. Bon, gele se tetra cyclin te mette souple parce qu'elle devine résoudre le problème politique dans le pays. Bon, gele se tetra cycline te vine, vine souple, à ti et kekti virus, mais gros Java toujours était là. Donc, 1956 à 1957, frère, ce bien aimé, bataille pété dans le pays. Bataille pété principalement. Bon côté politicien qui te prend tête pays, qui te gagne, qui te nan t a te dans tête pays en 1956, Y a te frustré, y a te fâché, genre yo te prend pouvoir dans Mayo, qui a pas accepté. Même genre ou ouais, la vala jusqu'à présent, y a boude, y a fâché, y a Yo fin a sa. Sa li piblik, Il a pas fini d'intéressement d'ailleurs. Il a toujours vanter le président. Il a manifesté. Fa président yo a tourné. a toujours utilisé même slogan, même l'autre, oui même jean jean a à la Salut Sali public s'il vous plaît. Bon ti père. Patata patata. You understand? Enfournons ça sa. Pral fête. Hâte. Nouvelle classe politique ensemble avec. Ça qui là en 1956, que Duvalier, c'est gros partisan de. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en 1957, et puis, Duvalier le président. Le Duvalier président, mesdames, mademoiselles et messieurs, donc démocratie, hmm, s'il vous plaît, la dictature. Et Duvalier pral fait 14 ans, et elle finit lui passait petit garçon. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, à partir de tout ça que raconté, oulala, ou nous sommes racontés, là là, capables capable comprendre, c'est nous-mêmes qui toujours baïcotez pour y'a nous. C'est nous-mêmes qui toujours aller chercher blanc, fouet bouche dans cause nous. l'en besoin de faire coquin, l'en besoin de voler. Si ou en Liban, on libane, on a corrompu. Rien Qui yon va y ya kap tout paysi, qui genye monopole économie en men yo, le yon te debake nan paye d'Aïti, sa depode ryayote. Yon, yon pas de vin pou vole. Yon pas de vin yon te tout tombe nan te paya, se nouk ba yo, kote pou yo vole. Se nouk mette kod nan nous et pou nou di, hé, hey, boulons mette kod la, ou met nous. nou. nous-mêmes qui choisi passer comme esclave volontaire nous même qui choisit faire bouclier système j'aime toujours dire est-ce que ouais des couleurs dans le parlement est-ce que c'est un ministre est-ce que c'est au même qui directeur général est-ce que c'est dans l'hôpital est-ce que c'est au même qui dans boîte l'état ou non c'est monde qui gagne même couleur ensemble avec mais ça fait monde qui gagne même couleur ensemble avec yo empêché, fait boîte ça au marché bien pour tout monde à l'aise dans pays donc sont tsi groupe volant, yon tsi petit groupe corrompus qui toujours à chercher un bouclier c'est eux même qui toujours à levé, américain sou sous li di contrôler et puis li même les chéri li joindre savon là li galoper les comme ça après pas vin plein diop coupé coup si après tout ça qui fin passer dans pays toujours moun, toujours un si groupe qui a mentalité esclave. Qui toujours prêt pour vendre pays, ya, Yon fa sou yo pou nou yo dans 2-3 mois. Avant nous étranger k'ap tou pizi nou, e c'est yo même pour nous éliminer en vent. C'est yo même pour nous sauter en vent. Et te voué chercher yo. dis vous et chèche chercher encore Après ça c'est monde ça encore qui pral parler de la souveraineté nationale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, donc, nous capables de comprendre, malgré toute intervention qui fait dans le pays d'Haïti, problème crise politique, instabilité politique, pas jamais résoudre vrai. Là, nous comprenons que problème du pays d'Haïti, c'est haïtien pour gérer ça. C'est nous-mêmes qui pour prendre conscience de etanou je veux dire on arrive dans carrefour côté pays gangsteriser gangsteriser tout côté gouvernement bien que avant je vous donne on mois dit vous avez courage vous avez capacité vous capable diriger donc face à des modes ça gouvernement fait chaque monde ou est bagaillé ou est façon gue moun qui pou, gue moun qui compte gue dit oui donc à vini immédiatement au fin du en peuple nous après ça vous mettez les négocies. Donc le numéro 305 7 31 67 42 ou capable de direct ou capable de par WhatsApp pour faire opinion passer. Est-ce que ou acceptez militaire rentrant en pays d'Haïti. Si vous acceptez pour qui ça a si ou pas accepté pour qui ça donc chaque moun a gagné une minute rapide rapide pour faire opinion passer pour dire sak sous la donc lina ouvri 305 731, 31 67 42 nous gagnons amis allô bonsoir Allô, bonsoir, taxe 69. bonsoir. Un moment. Et bon, bon, minute. minute. Ma PC est connectée pour. connectée, Oui. Oui. Oui. Oui, Et... n'a Bonsoir, bonsoir, comment vous êtes? Est-ce que tout est en forme? Rapidement, dis nous qui côté va coûter? Est-ce que vous acceptez pour américains, ou bien, j'en capable de dire, est-ce que vous acceptez pour force l'ordre étranger rentrer dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous ne pas accepter pour qui ça? Pourquoi je vivre aux États-Unis, je suis dans Ok, d'accord. pas accepter parce que vous même je dans le pays. Moi, je suis dans pays, mon haïti est au 300 Ariel 300 ou je ne pas accepté. Je peux juger Ariel, je peux condamner Ariel. Parce que signes, tout le mm -hmm. monde sait que ça disparaît depuis lors qu'il signe un papier là. Par contre, j'ai l'Israël fait l'action, je n'ai pas besoin de l'IPI. Parce que je ne peux pas dire qu'il ne fait pas l'IPI. D'accord. Merci pour la participation. OK, merci. Allô, bonsoir. Allo, bonsoir. Axe neuf, bonsoir. Bonsoir. bonsoir. bonsoir. Fontiba, c'est volume, récepteur qui va là, s'il vous plaît. Rapidement, dis-nous ah, qui côté va côté et dis-nous -e -e si oui, est-ce que vous d'accord pour force étrangère débarquer sous territoire? Sinon, et pour qui ça? D'accord, pour qui ça? Allo Oui, m'écoutez ou ou' m'êtes parlé. Allô. Oui, m'écoutez ou mette Allô? Oui, ma écoute, ou m'êtes parlé. Malheureusement, nous perdons fan ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Donc malheureusement, nous perdons ok, dans l'autre fanatique. Allo, bonsoir. Bonsoir comment y Et une seconde. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Allô bonsoir. C'est bonsoir oui, dis-nous qui côté ou écouter rapidement et dis-nous si oui est-ce que vous acceptez pour force étranger à rentrer sous territoire sinon et pour qui ça? Yes, on m'a côté nous nous pas, moi parler pour pour Désolé, nous perdifano. fan. Allô, bonsoir. Eh, kote... Dans mm -hmm. e, e, oh, la forme qui côté à côté, non D'accord Donc, rapidement, dis nous qui côté. mais... Je poser une question. demander, débat, ça a fait L'essentiel, merci. Donc, nous avons besoin de focus sur le sujet. Est-ce que vous acceptez mm. pour américains rentrer Et excusez-moi, est-ce que vous acceptez pour forces étrangères, parce que ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont les soldats, est-ce que vous acceptez pour rentrer ou est-ce que vous pas accepter pour qui ça eh bien, premièrement, je vais accepter pour vous venez. La raison pour laquelle je vais accepter pour vous venez, c'est malheureusement, pas malheureux, de il ne misère pas la misère. ne Tu Si vous avez essayé, il ne peut pas malheureux, il ne pas chercher d'autres, partout tout qui ne peuvent accepter. a gen bon route dans le pays, a une école dans le pays, qui ne C'est tout ça, il gens qui chercher. Je vais vous demander, je malheureux, vous chercher donc merci pour participation allô bonsoir Un moment. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Oui, qui coûter nous, Est-ce que vous accepter pour force étranger rentrer dans le pays d'Haïti? Ou est-ce que pas accepter pour qui ça? Of course, va accepter. C'est aux États-Unis que je vis, Miami, je Ok. Depuis 30, 30 ans, moi aux États-Unis le problème ça gain' à une certaine comment blanc Paris mais nous nous passons tout nous d'abord de soldes tout travail là ça fait pas contre même c'est toujours nous mêmes en premier temps nous toujours nous c'est pour nous faire une nous nous pas besoin à pays nous même besoin aller tout le moins de retard, les mois de retard, nous mois de dans nous D'après l'autre femme, allo la, bonsoir. Bon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment oui Qui côté ou ap nous? Est-ce que ou accepte pour force étranger rentrer sous territoire, ou est-ce que ou pas accepter On va aller rapidement. Ma m'ap koute Haïti, m'ap koute force étranger rentrer dans le pays. Mm -hmm. Parce que bon, dou, si et force étranger rentrer dans le pays, on nous prenons une deuxième occupation. Parce que Haïti doit nous mettre tête nous ensemble. Donc pour nous capables de nou faire une mm -hmm. révolution parfè, sans, sans yon histoire. Mais nous une histoire, nous connaissons le côté nous nous connaissons côté mm -hmm. de la pour aller. C'est pour tous les dirigeants, tous les pays, mettre tête ensemble mm -hmm. pour nous capables de faire pays à marcher. Donc, une deuxième fois encore, nous ne pas les forces étrangères entre dans le pays d'Haïti. Okay? D'accord. Merci beaucoup pour la participation, chère après, ah, oui, si vous l'autre fanatique, allô bonsoir. Nous pas entendu fans, ça trop bien. allô bonsoir. Allo bonsoir. Moi-même, <coughs> moi, moi d'accord 100% pour On <coughs> force rentrer dans pays pays parce que nous ne pa nous pas mettre la sécurité by le Trop Tout monde a dans le pays. Au contraire. Depuis sous trois mois, Vakabot est bloquer Matisse, Depuis sous six mois, Vakabot est bloqué, tout le pays, On force étrangers, qui était supposé rentrer dans le pays, déjà, pour venir, sauver le pays, hein? Qui, qui en gangs, gang, en bas en ba Parce que la police, n'a pas qu'à faire travail, là. Le fait des jobs gangs, ça, eux, qui n'ont pays, là. L'on paye un gros problème, ça, yo. C'est pas job police, c'est job l'armée d'Haïti, qui pouta clean, pays, Mais quand nous baguons là, on d'Haïti, c'est tout normal pour force étrangère, en vignes. La finit, bon, faut l'autre, Là, une force internationale rentrée dans le pays, ça va parler oui. d'occupation. Oui. Force origine, pas une occuper pays. Oui. C'est l'autre qui a fait une période of time, et il a fini pour y aller. En tout cas, nous nous okay. là pour aussi. Okay, D'accord, très cher. Merci beaucoup. Participer. Merci pour votre participation. D'abord, yo, notre fan. Allô, bonsoir. Malheureusement, mm nous ne va pas défendre ça. Allô, bonsoir. Yes, bonsoir. Uh, ah, comment vas le... Pas plus mal. Moi, j'ai pour une opinion sur l'émission qui est très importante. Chez mm -hmm. moi même, uh, nous tous le nou pays c'est mm -hmm. juste pour nous venir chercher la vie. Mais nous prenons un moment où nous avons besoin pour nous tourner dans le pays nou. que nous n'avons pas accepté pour corps étranger en an Haïti. Mm -hmm. Et ça, Ariel en fait. Tout le monde, tout Haïtien capable d'être qu'Ariel en fait. J'en Mais tout le monde qui m'a dit, c'est fort Haïtien. Si Je mourir. Yo, président Jovenel Mouri, ok? Yo connais Ariel Henry qui est participé dans la mort Jovenel Moïse. Vraiment, Ariel Henry fait stylé la diriger le pays. Bagay sa manjem, c'est comme si on a un psychiatris qui est dans le thème. Taïtien connaît, Aïtien connaît que Jo. Ariel Henry qui participer dans la mort Jovenel Moïse. Et Ariel Henry est stylé pour diriger. C'est ça c'est. fait un débile pour encore. Mais même, même pas accepté pour blanc, yon entrer dans le pays. Parce que yon va faire non, plus bien fait ça. D'accord, très cher. Merci, merci pour la participation. Allô, bonsoir. On va te défendre ça trop bien. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Il semble que ça a déconnecté. Un moment. Allô, bonsoir. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Et qui côté va nous et pour Est-ce que vous acceptez pour américains rentrer dans le pays d'Haïti Bon, pour bien dire, force au Niger rentrer dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on pas accepter Et pour qui ça Non. On pas accepter. côté aux États-Unis. D'accord, ça fait plaisir. Nous sommes tous les fans États-Unis. Ok, so, n'ont pas accepté. Pour qui ça n'a pas accepté? Mm -hmm. C'est parce que c'est Ariel qui fait demande pour force étrangère là. Puis les seul nom, et si force étrangère là rentrée mm -hmm. est uniquement pour aller pour la sécuriser Ariel. Ariel et consorts, Daphne, mm -hmm. n'ont pas D'accord pour les rentrer. Parce que les rentrer, rentrer, c'est Ariel qui pratique bien Chita. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la participation, cher. Merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Merci, hein? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment êtes qui kote ou nous? nou? Ah, alors? Oui, alors, nous ensemble, avec ou qui kote ou nous? nous? Ma ma well D'accord, faut baisse il baisser le volume, récepteur qui bon kote ou la, s'il vous plaît. Ah bien Ok, bon, okay. mon second. D'accord. Ou d'a, Oui, tout bagay, ok. Est-ce que vous acceptez pour force étranger rentrer dans le pays d'Haïti? Oui, pa accepte. Parce que m'a pas ici, c'est pour faire de C'est plus venir même pas qu'on continue à faire ici parce c'est dans nos sécurité. Parce que nous pas faire l'amener dans le pays. Ok, d'accord. M'a okay, pas qu'à venir ici, c'est réel, c'est un réel, c'est sécurité Parce qu'un réel, c'est un réel. C'est un réel, c'est Tout pour monde a raison. C'est que bon Dieu c'est américain. C'est un réel, c'est D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Hmm, bon. Exactement. Merci beaucoup pour votre participation. Allô, bonsoir. Eh, fanatique, ça va passer toi bien parce que une est déconnecté. Allô, bonsoir. Ça va toi bien. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir vous voulez participer bonsoir s'il vous plaît besoin de participer à l'émission pas de problème ou en ligne donc et dis nous est-ce que vous acceptez pour forcer rejet d'entrée? est-ce que vous pas accepter et pour qui ça bonjour moi je moi déjà veux que déjà pour qui ça moi je veux que tu déjà dans le pays parce que j'en moi un pays là haïtien pas proche les gens moi là c'est pour seulement haïtien j'ai payé ça là, payé ça là, puis j'ai mangé. C'est Ça fait je même d'aimer pour y rentrer déjà. Parce que regardez les liens de vont pour monde pourquoi à l'école. Vous voyez ça, vous doule-là? D'accord. D'accord, très eh, mais... cher. Merci pour votre participation. Ça fait plaisir. D'accord, merci. D'accord. Merci. Allô, bonsoir. Oui, moi, je en Je ne pas dire femme ça. Allô, bonsoir. Oui, oui, bonsoir Foucault. Comment vous êtes? Qui vous êtes? bon travail, bon Et bon mm -hmm. bonjour. Moi, je suis pas d'accord. D'accord. Je ne d'accord. Et problème en Haïti. les gens, un mm -hmm. problème, à, à mm -hmm. gens, ils problème Exactement. Okay. Ils sont capables de faire mais mm -hmm. ce problème mm -hmm. les États-Unis, plus de nous La là. Il oui, oui, mm -hmm. oui, pas Il l'occuper Il oui. mm -hmm. oui, il l'argent. Nous mm -hmm. même si on y a, a besoin avec des toits de nous pour le -la, mm -hmm. et la police. D'accord. Okay? Merci et beaucoup. Pour le coup, on est à, chaque, à chaque fois revenus, Et nous même la avec la police avec on a besoin de mm -hmm. Bye bye. Merci beaucoup pour participation très cher. Donc, on a continué à recevoir fan fans. Allo, bonsoir. Un moment. Allô, bonsoir. Non pas attendez au trop clair, non? On va attendre les ça très bien. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, ne pas te ça trop bien. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, allo, bonsoir. Qui j'en ouye, qui côté mm -hmm. mm -hmm. e si ou ap côté nous Effectivement, ma côté nous, Brésil. Il y a plusieurs monde qui a parlé pour américains qui ont entré tout en Haïti. Solution, ce n'est pas mettre tout, pas voir tout en Haïti. Le problème, c'est problème les gens qui en Haïti, pas les gens. Mais les gens qui prennent la rue pour faire une révolution, si vous avez une volonté, côté bagaille, ou n'avez pas mal là. Par exemple, nous avons et ba de qui qui dit la faire évolution les directeur en place évolution pareil en place évolution c'est marché côté qui va baïk moun qui va baï problème dans marché prendre côté maling nan e pral nan maling nan okay. si qu'on parlant maling nan retour celle côté pas faire évolution ça fait plaisir si nous beau tout tenter dans pays encore et pays va venir plus mal et puis ma voisine venir plus mal Le problème dans pas jamais résoudre mm -hmm. merci beaucoup pour participation à, très cher Merci en bon Merci. Salutations à chaque fanatique cap nous Brésil. Allô bonsoir. Un moment difficile pour nous, as des fanatiques ça. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Bonsoir, Madame, et participer notre accord. Oui. Nous enlève quoi? Ou bien Moi, moi, j'étais à Tampa, Fl. Florida. Moi-même à avec Google qui bralde ces temps je suis entièrement d'accord. Est-ce que si on veut vivre en Haïti, pour ça nous ouvrir ça passer en Haïti là? Alors pour mon ta patriote tellement que on parle pour étranger mais ses pieds pendant ce temps 95% dans la police là c'est gang même zame yo tava voye y'a prend zame yo y'a utilisé compte des plats alors même si c'est son dixième voyage e tout autant c'est mode haïtien ça yo bec ça yo nous gaine dans pays là y'a 100% voyage yo. et pour Amérique, qui a pas besoin de monter de monter descendre il y a tout établi yo, Parce que ça et papa des salines de, Saline de Banwayan, yo li parce que yo a oh, de même le pays a va bien marcher les intérêt nous parce que pas à nous même c'est voler bon, oui c'est ma si vous yo mettez de nous dehors, nous ne nous pas retourner dans le pays, eh bien, si nous, si nous gâtons pour nous-mêmes, c'est pour gater gâtons pour nous. Les Américains mettent la vitam et la vitam. Parce que ce n'est pas assez de. Mes amis, nous ne pouvons pas aller à l'hôpital, nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas passer dans la rue, et puis nous, si nous nous téléphonons à l'étranger, c'est tellement dur pour nous. Même aller, nous ne voulons pas aller, mais nous avons une pas venir en église, pour nous Dis, ça, nous ne pas d'accord avec ça, nous sommes d'accord. nous sommes Haïtiens, en pile, non nous, nous méchants en pile. Merci oui, beaucoup pour la participation. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Cher. Merci. alors bonsoir. Qui j'en Donc. Désolé, bon mais une seconde, ma PC est connectée puisque appel lui a monté rapide rapide des difficulté pour entra des amis ça. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Bonsoir, qui j'en ouais qui côté où nous est-ce que vous d'accord à est-ce que vous pas d'accord pour force étranger rentrer sous territoire pour qui ça oui, d'accord, oui, d'accord. Parce que pays d'Haïti malade, besoin de traitement. Son marche pour les gens qui ont qui ont qui un training, qui ont pour un campé bandit. Je ne sais pas si les gens qui ont eu ne pas aider la sécurité dans le pays. Je ne sais pas si les gens qui ont eu de la sécurité dans le pays, pas les gens qui ont la il va no venir occuper mon avec l'armée. Il va signer. D'accord, ça me dit no si, di me prend, bon me prend pas rien. Non, faut que nous comprenons peu. D'accord, merci pour votre participation. La Corée ne part jamais tant rien. Mes amis, c'est bon mon frère, tu l'as ici. Tu nous fais reconnaître nos besoins sécurité, mes amis. On ne part pas en prenant pays On ne part pas en quittant On ne part pas violer. On ne part pas rien. On pas loin. On ne part pas voyant rien. D'accord, très cher, merci pour votre participation. Allô, bonsoir. <coughs> Allo Et il y a des difficultés pour nous, des fanatiques, ça bien. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Qui ouye? Allo, bonsoir. Il y a des difficultés pour me défendre ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Et qui j'en oublié qui côté ou à côté nous On peut dire fanatique là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Qui côté wap koute nous et oui, allô, bonsoir. Oui, qui côté wap koute nous? Oui, n'ap koute m'ap ma e, depuis Santiago République Dominicaine. Ça fait plaisir, nous les toute fanatique Santiago, yo, tout fanatique République Dominicaine. Euh, bon, opinion pas nous mm -hmm. et que moi pas d'accord pour fausses étrangers rentrer dans pays. Ya. Ok. Et pour qui ça? Parce que les forces étrangères étaient dans le pays a déjà. Et nous, nous sommes désassurés qu'ils ont fait choléra. On bon Ils ont quitté le pays. Ils ont violé violer le pays. ont violé les filles. ont les Et malgré tout, c'est un désassuré qui ont dans le pays pour nous. Mm -hmm. Et moi, je ne suis pas d'accord pour force les forces étrangères soient dans le pays a encore. Et les abus venir c'est pas rien. Ils ne sont pas venir régler ça. D'accord, merci beaucoup pour votre participation, très chère. Allo bonsoir. Il y a des difficultés pour ne pas ça. J'ai essayé essayer de contacter un autre. Allo bonsoir. Allo bonsoir. Oui m'a ou? Oui moi là m'a ou? alors bonsoir Dans sud si, da. D'accord Oui m'a ou à dans sud ça fait plaisir bonsoir tout le monde à bonsoir tout le monde dans grand sud c'est un plaisir rapidement très cher et février au passé Oui et eh, bon Bon bah que nous même pas bah, content force militaire qui dans pays non mm -hmm. Mais changé auparavant, c'est que on avez passé déjà comme ça, mais ça qui dans pays. Vous avez eu le choléra, vous avez eu un vous avez et vous avez eu jeune garçon et vous le et vous avez eu le chien, tout d'accord et et vous ne ta souhaitez pas même bagarre à privé. D'accord très cher, merci pour participation. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Bien, oui, bonsoir. Rapidement, qui côté ou écouter nous et oui moi là qui côté ou écouter nous et qui sait que ou va dire oui D'accord, Yes, ma New York. Long D'accord. Oui, c'est moi-même. Moi, je grâce à Dieu. C'est ma c'est ma vie. C'est comme D'accord. Mais ça, ne ça, pas ça, ça, ça, ça, ça, ça, à y à Moi ma comme ma présent, c'est déjà. Mm -hmm. Baissez volume l'huile, mm -hmm. c'est qui côté ou la parce vous avez en l'enfant. Ça ça pas, que, ça, ça, Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, Foucault. bonsoir, très cher, comment tu vas? Ça bah, va bien, oui, écouter ah, ça va grâce à Ma ma ma couto depuis Santo Domingo. D'accord. C'est vous fais un petit malade. Chaque, chaque soir, chaque soir c'est devant ma poteau. Merci, ça fait plaisir. Moi mais moi mais dans les œuvres, moi mais en œuvres pour vous. C'est mon bagage. Merci. Moi opinion pas ouais. Américain te doit venir ici assister. Pourquoi est pas tellement le bandit, au cerveau mon elle il a OK. C'est politique senti ça vous aurait été. Gros oligarche capable payer et qui ne pas caser. c'est visiblement, ni un pour ne pas payer, il pas capable de On pas côté. va ça ou pas de payer ça n'a pas de nous font un nous avons payé nous et pour nous et nous avons payé pour pour nous et nous avons payé pour nous pour nous et nous avons payé pour ça et nous avons nous et nous avons nous avons payé nous nous nous nous Qui j'en ouie? Alors. Oui, bonsoir. Unknown caller. Allô? Allô, bonsoir? Allô? Allô, bonsoir. Hello. Oui, qui côté ouap coûter nous Brooklyn New York. D'accord, et qui ça va dire nous sous décision que gouvernement prend, les mande aide militaire, est-ce qu'on accepter ah, Est-ce qu'on pas accepter Bon, ça que vous êtes capable dire parce que ils ont des en décision pareil. Nous-mêmes, ici, nous ne sommes pas vraiment ici parce que ça a nous y a ne pas comprendre tête. Il y a pas comprendre tête. Nous mettons pays à chaud. niveau côté des ne pas fait Il Il qui a Parce que les sont ce important ça au des armes journal pouvoir merci très cher merci beaucoup pour participation merci beaucoup allô bonsoir Allô? Allô? Euh, bonsoir, comment tu vas? Oui, bonsoir, Foucault, je vais bien, très ah. bien, grâce à Dieu. Ça fait plaisir. Grâce, grâce aux Américains, je vais très bien. Parce aïe que, aïe que je aïe vis aïe. en Colorado. Je vis aïe en Colorado. Aïe grâce aïe. aux Américains, je vis très bien. Tout le monde qui est venu du Conseil, pas pour les forces américaines qui sont dans le pays, c'est peut-être un grand engrais. Premièrement, parce il y a pour les sous-déblous, il y a parlé de la mal. yo y a devant chaque bureau de transfert. Chaque jour, il y a 4 millions d'Américains dollars américains venus nous rendre. Le bandit a assassiné nous dans le pays. E, e, e. nom non, Ariel, il va sembler tout le monde qui est fait comme une maison pour tout le jour. Comme il y, y a là, il mettait au non-pouvoir, il parlait tout partout. Il a fait combinaison avec gang, pour gang, assassiner les gens, regardez comment les gens ont perdre la ville de port là. Depuis tant ça, il y a eu pouvoir Ça, il a fait avec gang. Yon. Si l'Amérique n'est pas rentrée, si les Canadien n'est pas rentré, qu'il laisse cap-bien retirer Haïti, non, tout le monde, non, ben, sans ça. Mais même, même vivre Américain pour 100 ans. D'accord très cher, merci beaucoup pour votre participation. Donc, il y a une rectification. Donc, ma oui. frère nous connaît, ce n'est pas seulement les cellules du Cap-Voy, soldats dans un pays, C'est pas seulement américain. Alors, Hello? bonsoir. Faut-il mettre ses volumes et... Télévision, ou bien radio, je ne sais pas. Oui, vous me déplacez. D'accord, et Quoi? bonsoir, et qui côté vous accoutez nous, oui. est-ce que vous acceptez Non, moi coute Miami actuellement là. D'accord, très cher. Mm -hmm. Rapidement. Nous sommes fanatiques, nous fanatiques malades de fan émissions, mais moi même pas accepté pour Américains débarquer l'autre bois, Parce que ce n'est pas, pas un bagage que nous avons fait vraiment. Mm -hmm. Parce que j'étais là déjà, mm -hmm. et... Si a traversé dans le pays, c'est que les yo yo là dans tout. Par contre, les jeunes sont là, ils sont là, ils sont après ils sont les ils sont là, ils les là, les sont ils sont là, ils sont ils sont là, ils sont là, ils Haïti a ça qui ça, ça à faire le monde. Mm -hmm. C'est juste, juste, juste pour faire le monde. C'est juste bien, richesse, pays, il y a besoin. Il n'y a pas besoin de nous-mêmes. C'est ça que que vous créé une situation tout le temps. C'est pour gagner un problème dans le pays. C'est juste pour nous arriver dans nos moments. C'est pour nous réellement, pour nous capable venir aider. Et qui est ce qui mette tout ça dans le pays. C'est même vous-même toujours. D'accord, merci pour votre participation. Ça fait plaisir. Ok, si c'est. D'accord. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Allo. bonsoir, chère madame, qui j'a qui kote ou Bahamas. Oh, salutations spéciales à tout fanatiques qui ap nous Bahamas. Rapidement, chère madame, en tant que haïtienne, donc, uh, dis-nous qui s'en passe sous décision gouvernement brun un jour passé. Mm. Bon, moi-même, ça me passe sous décision gouvernement par un foucault. Où c'est un monde, mon salio et puis c'est mon, moi-même, toujours attendait tout. Merci. tours. Qu'est-ce que pense, décision en très mauvais mauvaise et elle fait nous paraître très lète. Raison, c'est parce que si tout temps, on dit mon abstem mal l'élevé, à même la caille, son voisinage, ma m'apprêche à venir à ça mm -hmm. di okay. mm -hmm. mm -hmm. veut dire mon coco capare pour de pour gagner compétence pour me lever du monde. OK. Faut moi-même m'a créer stratégie pour mettre l'ordre dans ce monde cap caléman dans caï moi. On pas quand l'état après coup d'état rapide nous fait appel à ministre. Mauvais souvenir seulement qui était pour nous grosse mesdames dio les grands monde ben nous colère dire de aller des actions qui était pour nous. Nous ne pouvons pas prendre pour tout ta. e si le temps. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. te et puis, je dis, mm -hmm. si nous avons un problème, c'est l'aide militaire nous besoin pour venir nous. Qui est-ce que grand monde? Qui est-ce bien responsabilité? Qui est-ce a nous diriger pays? C'est premier pays, nos sénateurs, nos députés, qui dans gang et qui sont sous la monde. Si! a besoin aider nous, quel que soit pays. Et nous souhaité femmes d'y arriver dans le monde. Si pays besoin aider Haïti, l'agence y a permis de nous, mettez là nous sous pied. C'est là ça m'a aider nous. D'accord. Mettez soin police C'est là ça nous. Si de nous j'ose dire, y retourner encore. Maintenant c'est ça, même député ça, même bourgeois ça, ou même montaillot pour albaïsam. M'a dit un bagage qui clair, bandi yo voyager, bandi yo pa, pa, pa même ka la Saint-Domingue. Quand mm -hmm. tu aux jeunes amis, tout autant nous pas nous pa chercher problème non. Mm -hmm. Ami yo C'est pas ça bateau c'est l'état qui a la douane, bandi va douane non Wow. merci beaucoup pour participation très chère, c'était un plaisir. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Ah, comment tu vas très cher c'est très bien. C'est Foucault, Foucault? Oh, Oui, oui, c'est Foucault, Foucault, oui, oui, Foucault. Ok, yeah L'opinion yeah. Yeah. par moi, c'est que et... depuis longtemps, depuis après, au début de 1934, Amérique a 2 ans qui est rentré par 200 euros. C'est toujours... il regarde les coins là, c'est Aïe qui m'a dit il illégal parce qu'ils m'ont demandé pour nos pour qui sont d'entrer. Plus encore, c'est pour protéger, le qu'on l'autre Pour protéger les pauvres ou les gâtes Okay. ok Merci pour la participation très chère. Voilà, voilà. Donc, il y a une rectification qui est très très important pour nous faire. Laissez-le, nous, avons en force dans un pays, vous venez la paix, Donc, solda. Donc la République dominicaine a choisi et soldats. Donc, des là, le président dominicain a fait qu'on n'ait pas et soldats en Haïti. Et pas bah, vous, soldats, s'il vous plaît. Donc, matériel, vous, et parce que fait vous faites commande. C'est pour capable de sécuriser les frontières, parce que si vous avez une opération qui prend le fait dans le pays d'Haïti, y'a même fait sécuriser la tête, Vous avez façon pour que bandit pas sorti dans le pays d'Haïti, traverser la caille. Donc, et deuxième bagage qui est très importante Ne le joue pas, c'est, l'agent sorti dans le trésor public. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'agent diaspora, parce que nous fait transfert. Le gouvernement fait un paquet de commandes, chats, matériel pour la police opéré pour mettre sécurité dans le pays. Et quatre mois après, même gouvernement s'apprend à demander aide militaire pour mettre sécurité dans le pays. Donc, question qu'a la côté matériel ça y est fait. Est-ce que l'argent c'est quoi l'histoire donc la question très très très pour nous poser la question ça. la question de la question de la question allô bonsoir qui de la question de la question pour Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Foucault, ça m'a Moi, en forme grâce à Dieu, écoutez, pas Foucault, je ne pas bien. Je pas content, je pas en forme de parler pour dans les Parce que ce problème personnel, il a bien réglé. C'est bien blanchir là, Foucault. Il a bien posé grand Dieu bien doucement, il n'y pas mal de cette pour le faire, notre mobilisation pour le capacité des Et bien, c'est un homme toujours l'éternel. Là, le président Et puis, quand il a là, ça il a même pareil. Et le de nous parler. On pas on ça un nous de l'argent. C'est un peu de l'argent. C'est de C'est un peu de C'est C'est un C'est de C'est C'est un peu C'est un de C'est pas merci beaucoup pour participation et vous allez vous ah, ah, ah, <rire> Salutations spéciales à Abelard. Et Abelard, nous aimons pile. Merci pour commentaire. Salutations spéciales ensemble avec Sincir. salutations spéciales ensemble avec Dauphin. Salutations spéciales avec Ronel, Laurent, Max, Pierre. Salutations spéciales ensemble avec Mike Jean. Salutations spéciales ensemble avec Eugénie Charles et un callor n'a prend un fanatique alors bonsoir qui j'en louis qui côté ou écoutez nous y a la Vic Rollel Laurent allô bonsoir qui côté ou écoutez nous moi à côté nous euh Floride et oui moi, c'est un euh, qu'on malade de Foucault. Wow. tout de Foucault. <laughs> on fait bien, bien, fait plaisir. on fait bien, on se on pas fait bien, je se fait bien, on pas fait bien, on se on pour une résolution que tout le monde qui n'a pas tout le monde, qui n'a ni d'abord mon dieu, tu te que tu te que Bon, tout cause est bon pour valer, qui demande. Bon, pas de problème pour force étrangers. De problème pour force étrangère Admettons, on t'a débat qui tout prêté, nous, quelques juges, frère, tout prêté, nous, quelques juges, pour juger vacabo. Pour juger voler. <laughs> N'a pris un fanatique, allô bonsoir, très cher. allô bonsoir. Allo, bonsoir. Oui, allo, bonsoir, c'est Foucault. Oui, c'est moi-même. Qui joue-t-il? Foucault, Foucault, ma chérie, ma princesse. Oh Foucault, ma, ma chérie. En forme, en forme, oh. et vous-même. Oh, my God, je ne peux pas me Ça fait plaisir. Content Amen. comprends. Vous commandez pour passer à 62645. Ok. À 6264, au lieu de mettre les trucs. Mm -hmm. D'accord, mm -hmm. mm -hmm. très cher. Merci beaucoup pour la loi 2645. Pour bien, vous Merci beaucoup, pour <laughs> Salutations spéciales, ensemble avec Chama Polinis, Joseph Pierre. Caller. Salutations spéciales, ensemble avec Josué Kossi. Salutations spéciales, ensemble avec Gary Wench. Salutations spéciales, ensemble avec Auguste Majlor. fanatique. pas un fanatique. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, c'est Foucault, qui kote wap koute nous Oh my God. Et fanatique la des difficulté pour connecter, un moment. Donc, qui difficulté pour nous ta ça. Allô bonsoir. Qui j'en ouye Allô bonsoir. Allô bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Madame Foucault. Qui j'en ouye très cher Très bien, bien content. Et passer l'émission, ça fait plaisir pour moi pour me rentrer. Vous sont bon content. Merci, merci, très cher prier pour vous, voyant. Nous pas d'accord, nous pas d'accord, occupation, nous pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous pas d'accord, nous ne nous ne pas d'accord, nous ne nous c'est pas nous mêmes qui nous camper pour nous occuper la caille nous la caille nous c'est la caille nous lier c'est pour nous camper pour nous occuper la caille nous parce que nous capables occuper la caille nou pour nous D'accord très cher merci pour participation Merci en pile ou comme bien content camper ensemble avec vous son femme voyant en ou son femme voyant. Merci très temps content pile Merci beaucoup D'accord Nous avons plaisir pour nous saluer Jean Clermont et nous saluer Julien et Jules. Nous l'autre un fanatique. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui Jean est très cher? Ça va très bien, c'est Foucault. Ah oui, c'est Foucault, chérie Enzo. Ah, c'est ma fille. C'est ah. ma, oh ma fille, pure. Oh, ma god. Oh, ma God! Ok. Foucault, ça, ça fait un plaisir du fait que vous pris dans l'émission. Wow. Il faut la que nous pensions avec la tête reposée. Okay. Mm -hmm. Maintenant, dans un premier temps, mm -hmm. nous avons mm une -hmm. expérience des banquements américains, mm -hmm. sauf à l'autre de la première fois que nous été mis les structures qui ont été quittées pour pays -A, mm -hmm. Mais après quoi, nous avons gagné de bonnes expériences. Mm -hmm. Numéro un. Okay. Numéro deux. Lorsque nous faisons demande pour mm -hmm. faire une intervention militaire à la CAI, mm -hmm. il faut que le pays d'Haïti... Mm -hmm. C'est un groupe de monde qui avec l'ONU ou un mm -hmm. groupe de ministères qui mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. a pris un plan. C'est réglé. Qui objectifie. Comment est-ce objectif y a un parc Comment est-ce que a Et puis les gens pour que le journaliste pose des questions, pour qu'il soit capable de connaître mm -hmm. plan, est-ce que plan en retard ou bien est-ce que le plan en avant OK. Je vais vous dire, c'est pour Georges Tépanopoulos. Monsieur okay. d'après avait à Belgratton avant okay. que vous ayez fait débarquement en Haïti côté mm -hmm. que et eh, le vice président alors américain Al Gore, Monsieur mm -hmm. mm -hmm. dit c'est terrible, j'ai réussi le fou, quel niveau là là, quel niveau là il all est, hors plus humain. Nous devons pas quitter qui c'est pour côté Monsieur dit qu'on sait que les pas contrôlent quand les président du pays la balan bagou, c'est pas moins dire Monsieur les Georges, c'est pas nous travaillé comme journaliste dans ABCBC, à mm -hmm. New York, jusqu'à présent. Mm -hmm. Et nous, c'est un sacré Foucault, C'est que, le problème qui y dans est dans le débarquement, c'est que les haïtiens, sur le plan psychologique, ont peur de C'est un petit gros problème. Mm -hmm. Le plan blanc vient de frapper, et vous tremblez, vous Mais mm -hmm. Maintenant, il faut que des gens de caractère. Exactement. Des gens qui connaissent, qui comprennent un plan, qui est capables de suivre la réalisation. Okay. Dans le cas contraire, c'est l'échec même au départ. Okay. Parce que ça bien bien fait. La, parce que mon paquet banal c'est pas qu'on sauvé le fait. Si le plan Vini, pour la prise en tout, nous soutenons il n'est pas qu'on est au diable. Il pas qu'on est son seul bail depuis le Web-Blanc. Il faut qu'on ait des groupes solides pour fait ça. Mais dans, dans dans années, fait maintenant, dans un premier, dans un second temps, je ne vais pas dire que blanc plan débarqué pour venir sauver Ariel. Ariel, je le connais. Je connais son papa. Je connais sa maman. C'est sur le monde de bien que lui. Exactement. C'est le monde de bien. Mais ça crée là, c'est que, excusez-moi, je ne suis pas contre de l'homme, c'est que, n'est-ce pas, le gouvernement est complètement incompétent, et puis il n'est pas qualifié pour le là. Et puis il n'est pas sérieux. À ce moment-là, il n'y a une vol en petit problème là. Il n'y a pas les aussi, pour améliorer le sauvetage. Et puis, il y a toute structure qui est achetée mm -hmm. dans Santo Domingo, bien Miami ou ailleurs. Il mm -hmm. y a tout le passé en tout le bagage. C'est là ils ont pris la carte de partage, même dans les pays où ils ont utilisé. La philosophie de Miskade. Mm -hmm. Bon, c'est que ça m'a avec un char ou un hélicoptère, pour mm nous, -hmm. ça va bailler. C'est-à-dire que le gouvernement de n'a rien censé, parce qu'ils sont incompétents, ils ne sont pas qualifiés, n'est-ce pas, ils sont sérieux de nègres, après, il faut que le pays s'acquitte à juger. Ça, c'est du valier, mais je ne sais plus mal que du valier, parce que les six sont soins, les gars. non-pays, quand il y a des qui sont corrompus, il y a des pays. Mais si il y a des gens qui corrompus, il y a des pays qui sont pires. Ces gens-là, ils ont l'esprit académique, mais ils n'ont pas l'esprit divin. Parce veut dire que c'est sérieux, sérieux. Ouais. En conséquence, comme conclusion, mmh, est-ce que nous avons des banques bâtiments américains fait, dans la mesure que nous avons un groupe de monde qui est en dehors du de gouvernement, mmh, qui est en face américain, pour nous suivre plein, mmh, et puis pour qu'il des journalistes qui ont un rapport. Par contre, si c'est hebdomadaire, si c'est chaque deux semaines, mmh, ou bien, chaque mois, on va connaître. Et puis, on y a bien les côtés, les côtés, les côtés, les côtés, livre-là, qui All to Human ». Il a plan pour l'entrer, mais il pas jamais eu un plan pour sortir. » Il y a des bacs qui ont été en Afghanistan dernièrement, avec tous les soldats américains Donc, c'est que là, pas qu'après un là à parce que nous, nous, nous, nous, à nous, classes, etc. nous, à travers message nous, nous faisons l'école à Haïti, nous passons toujours à Haïti pour mal derrière et pas à l'éducation, mais nous avons un éducation architecte. Nous avons un bagage qui est frappé, mais cependant, nous n'avons pas apprendre à la volée. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas venir parce que nous pouvons entrer à Haïti. Non, américain a essayé d'abord, avec la philosophie de Muscadet, qui est avec des necks sérieux qui sont un fait, pour mettre en place de sécurité dans le pays. Deuxièmement, si ça ne va pas marcher, on a pas temps pour ça. On a 3 trois mois, six mois. Si ça ne va pas marcher, nous sommes capables backup pour les Américains débarquer, mais avec un groupe de monde, les Nations Unies ont dit, mais plein de mien, mais objectifs que mien, et puis les groupes Haitiens ont le plan avec les Nations Unies, les Américains, whatever, monde a, whatever le groupe là de manière que nous sommes capables d'embarquer un progrès. Maintenant, nous n'objectifs il faut qu'il y ait une construction d'école, construction route et puis un plan sous l'agriculture. J'ai aimé mon ville pour parler de l'agriculture. Merci, merci. C'est des actes principaux comme une politique agraire, une politique éducationnelle et une politique routière de manière que ou moins capable de construire. C'est là où on parle. Quand j'ai dit je dis a pas de route en Haïti, c'est parce que le système routier est un système complexe. Il faut que le monde a conduit à la parole, à la communiquer avec lui, à la communiquer avec lui, Allez, vire à droite, vire à gauche. Tout le monde est là, ça seul, mon Gavier. Là où, il est exprimé, il est communiqué avec le frère. Non, on n'a pas Exactement. ça en Haïti. Mais na, après tout ça, mm -hmm. de, tout ça, nous venons au niveau au plus bas. Mais Ariel fait nous rendre, Ariel Adventis du 7 e jour, papa Adventis du 7 e jour, frère ou gros Adventis qui dirigé 42 pays dans la Méditerranée, pour faire nous rendre, parce que Adventis sont peuples qui connaissent. Ce peuple et c'est ça qui fait terrain, même le dit, l'homme sur pas la politique. Par conséquent, moi ne suis pas docteur. Parce que si on dans et et pas propre, ne être dans le bouchon, être de va C'est la raison pour laquelle on pas médecin. Parce que si aux États-Unis, il pas Par conséquent, Bill Clinton, du licence avocale, ma question monicaille, ce que je c'est que qui a fait ça, c'est parce que une structure professionnelle ici qui pour compter mon nom. moi Michel, je ne Michel, je ne mais comment ça ce ce c'est plus de l'as avec ce genre de choses, de, de, de, de, de monde. Merci, merci beaucoup. Ah, <rire> ma chère, m'a l'étrope, donc, quoi, donc oui, et même quand un pilote. vous nous parlez, c'est vrai, mais on connaît le pilote qui vie. veut participer. Yes, ok, c'est ma fille. D'accord, d'accord, très fille, chère. D'accord, yes, merci beaucoup. Allo, bonsoir. Allô Bonsoir, bye bye. Bye bye. Allô, bonsoir. Alors? bonsoir très chère, Jean-Louis. Moi bien, vous est-ce Tout bagaille en forme, en Alli, en Vallée. Alors Oui, moi là, m'a coûté ou? Oui, on m'a pas tout. Alors, Foucault Eh, hey, bonsoir, très cher, comment vous Euh, Foucault, moi m'a déjà Ça fait plaisir. Mais, ce qui arrive, est-ce que l'homme ou est-ce que c'est dit vraiment y a bien aidé nous Bon, tout ça, c'est question qu'a posé. Donc, nous même, nous mêmes faisons émission ça pour nous connaître, est-ce que ou d'accord en tant que haïtien, à qu'est-ce à qu'on peut accepter pour qui ça <coughs> Non, bon, mais même même je me suis que dernière fois que nous été en Haïti, c'est en et puis, bon, c'est l'autre qui m'a c'est qui m'a dit que qui m'a dit pas faire, qui m'a qui m'a que que qui qui l'autre qui qui a passé nous, qui deviendront d'Alba, de Marseille, de Cabri, de Moum, de Baïsa, de le PIA. Au moins, le style de Baïsa, c'est pas sérieux. D'accord, très les Et puis, d'accord, même pas d'accord pour Moum, ça y est, parce que même, parce que le pays de Salina, je suis posé respecter. D'accord, merci beaucoup. Je veux investir dans l'école, l'hôpital, toute qualité bon bagage dans le pays, parce que nous n'avons rien. D'accord, très cher. Merci beaucoup pour la participation. Ok, D'accord, merci beaucoup. Et donc, nous devons recevoir seulement trois fanatiques. Il façon pour nous capable de continuer et mettre fin dans l'émission. Allô, bonsoir. Euh, qui j'en Allô Allô. Allô. bonsoir. Allo Bonsoir, qui jongeait qui côté nous nous À New York. ça fait plaisir. Nous salut toutes fanatiques New York. Salut. Fanatique. Comment Allô. Allô. Bonsoir. Eh, bonsoir. Bonsoir, très cher. New York. D'accord. Rapidement bon nous pas venu nous pas vu aucune force de bilan payer seulement nous avons porté la médaille la médaille qui pour le force nous pas besoin pour ce que on a encore mais on vit et pas mieux on de y a tout besoin et pour la preuve la médaille vous vivre la médaille d'Haïti Il y a Bano, il la a il y a il y a Allo bonsoir Mon Allo bonsoir Hello. Bonsoir, qui joue? Moi bien merci Moi bien merci. Ça fait plaisir Rapidement, si nous oh. sommes passés sous décision gouvernement Et on regarde, je vous fais Fons-y baisser vos l'immédiat S'il vous plaît D'accord Merci On aller. D'accord Allé, bon, oui, bon, je dis Foucault, euh, c'est Foucault, pas vrai? Exactement. Ok. Foucault, euh, bel enfant du bon Dieu, je suis content. Je suis content que je me vois nous. Parce que le travail de fait dans le pays, c'est gros à faire. Ok. Je dis à son jour spécial. Oh my God. Je dis 9 octobre là. Je dis 9 octobre là. C'est le jour que les contes Contingent et, et Français est passés pour un mm -hmm. monsieur chasseur volontaire mm -hmm. et Saint-Marc. Ils étaient bataille pour George Washington dans la Cavanagh, Georgia. D'accord. Ok. Et c'est eux-mêmes qui te cause que les Américains étaient britannique les Britanniques qui ont joué ça. Ok. Jou ça. Son jour, à de la que son jour, que si nous avons un problème, nous avons un pour les que c'est qui veut faire ça pour capable venir. D'accord. Je vais le vignes Ok? D'accord. c'est un C'est que nous reflètons ça déjà. Nous ne pouvons pas parler où elle est. L'ONU, vous comprenez, bon, comme tout ça que, et, et, et, et, le problème, côté l'ONU a dit, côté moun a dit que ce peuple a gagné, son son des respectants. Ok. Le peuple a pas gagné. Le peuple a prié, il n'y a pas parlé rien. il n'y a pas voulu miti. il n'y a pas voulu Oligap. C'est Oligap qui a besoin Américain entrer. C'est un côté pour le louer, Américain. C'est un peu côté. Moi-même, moi pour vous dit vous avez vous vous avez pour vous avez dit gens vous avez dit que vous vous avez dit que vous avez dit que D'accord, vous oui. Oui, allô moi là oui. Oui moi là. Bonsoir Delco Mackland of Florida. Bonsoir très cher comme vous et belle madame. Moi bien petit si oui, moi. Ça fait plaisir. Oh, qui si m'attend au pas dormir. Oh mon grand. Et vous qui m'attendez en là trois Donnez-nous si un peu travail comme quoi, Ça fait plaisir, vous êtes un grand fan. -e, vous êtes patriotes, moi je suis patriote. Oui, mais ça. Foucault, tout en que mm -hmm. pou nou mm -hmm. pour nous, on a accepté ça dans le pays. Les toiles blanches pour le pays, si ça a été fait pour nous, y a pas soigné pour nous. Communicatez pour Ariel, à toute la politique une grande série de pays et puis y a demandé aide américain qui fait mais la derrière nous merci beaucoup pour votre participation merci. très chère. allô bonsoir Allo, bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Allo? Désolé, nous ne pas faire Ça toi bien. Donc, nous avons l'autre monde en Allo, bonsoir. Qui j'en ai très cher? Allô? Allô, bonsoir. Qui j'en ai? Est-ce est que tout le bagage en forme? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, c'est taxé de ça ne Bonsoir. Qui est-ce que vous avez dit nous vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous moi que vous moi dit que vous avez dit que vous avez que que que vous avez dit pas rien. Enfin. Mais depuis date que dans que là qui ça <legendary> C'est C'est pas. Vous pas. ne pas. c'est dans le seul dans c'est le seul c'est c'est vrai. Mais en monde Merci, merci beaucoup pour participation. Merci, bonjour. D'accord. Salutations spéciales à Gauthier Ganti Dauphin, et c'est un plaisir, Alex Johnson, salutations spéciales ensemble, <rire> ça fait plaisir, salutations spéciales avec et Nancy Laens, Jean-Pierre. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur Fomdiou, et bien Montana, oui, Montana, là nous connaissons. Après, au fin de fête, avec le département d'État, pendant ne pas passer. Qu'est-ce que c'est dans le pays Montana, pour bien dire, le bureau à court, Montana a annoncé une consultation avec le bureau avocat pour déposer plainte formelle contre le gouvernement Ariel Henry qui m'a dépourvu force étrangère pour les, étrangers et les territoires. Il y une résolution qui prend un conseil. ministre Octobre qui s'est passé à la, autorisé à Premier ministre Ariel Henry pour demander international la aide pour déployer rapide force étrangère sous bout terre. Pour capable de faire face à la crise humanitaire. Tout de suite après résolution, ça sorti dans le journal Le Moniteur. Biro suivi à Comontana qualifie le gouvernement de traite à la patrie au fait qu'on est rentré en consultation avec bureau avocal pour le déposer une plainte formelle contre Mounsaï. En hmm. dehors de notre c'est bien-aimés, BSA fait qu'on est ce gouvernement allié accord 11 septembre act secteur mafia local et international qui mène les pays à côté hier journée Bon. Ouais. Jovenel gelé les récits à préposer en paix. Qui miracle on pas dire jovenel, qui met pays. En tout cas. Donc et ces bien-aimés BSA comprend bien, ça traite yo ta préparé. Ah bon, et puis date soit pas deviel pour nous à la à papa. Yo tolérer, yo entreteni gang yo, permettre yo déployer sur territoire sans yo pas jamme même contrarié. yo. Juste pour yo capable Rend situation invivable dans le pays pour capable de faire appel ensemble avec force étrangère. Nous comprenons les choses. la situation est créée, la ville servi comme prétexte pour pays l'humiliation, demander intervention précise. Précis précis. Salutation spéciale ensemble avec Claudie Luma. Eh, nous remettons en pile. Toujours dossier à commandement. Face à la décision du gouvernement qui m'a des concours international pour y'envoyer presser, presser, y'en force, ah, mais, pour venir sous le territoire, et mes frères et sœurs bien-aimés, a BSA, fait qu'on est, ont déjà rentré en contact ensemble avec avocats, bien sûr. Mm. <laughs> Salutations spéciales ensemble avec Roman Lubin, bon bagaille. Docteur Ariel Henry, ensemble avec Miniciat et résolution conseil ministre La rente, 7 octobre-là, qui publiait dans le journal Le Monite, avec tout allié 11 septembre, qui était solidaire ensemble avec le gouvernement, avec patron gang minicio, qui est a en otage. Bon, nous ne comptons pas trouver pour nous dénoncer. Ben, C'est quoi l'histoire <laughs> Non, ça a souligné, pour le montrer, le gouvernement n'a pas de droit aucune décision comme ça pour le mandé pour force l'autre débat Kevin mette l'autre c'est quoi l'histoire Mon et ma psa yo et bien aimé fait qu'on est c'est une autre trahison le gouvernement pas gagné mandat les pagues de légitimité les pas de passer devant parlement le les inconstitutionnels les illégales les pagues aucune légitimité et li prêts une décision comme ça, comme l'engloutie nation, vous vous Donc, ça, non, il y aurait le crime ou de trahison. Alors, problème, de la tracade, vous la été. C'est un crime de constitution avec la loi de la pays. dans les constitution. Et ce n'est pas ce qu'on a fonctionné actuellement là, mais c'est quoi l'histoire de le pays? La la capable. papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien, faut toujours dans note là. Mm -hmm. Montana fait appel ensemble avec population, s'il vous plaît, pour lever campé contre décision, hein. Faut que nous dit non, ensemble avec bot étranger, Ariel, et ak, acolyte besoin. Faire entrer dans le pays d'Haïti, pour y'a capable pas sous pouvoir. Mais nous-mêmes, dans la bataille pour pouvoir, tout. Pays, eleksyon, pas de dossier pays, ni élection qu'à pas livrer. Mm. En tout cas, frère, c'est ça bien aimé, on guide ça là pour le pas 15 mois, il y a fini de faire l'une de miel, ensemble avec le département d'État, foot, celle-major d'homme qui a passé l'ordre, et puis Bridie Bow, <laughs> Ariel Rale tout militaire. Oui. 15 mois, tout, depuis, il y boit, si, let, t café, ensemble avec André Michel, nos dossiers, dialogue, pas, j'en gagne, régler glé, poupé. Salutations spéciales, ensemble avec George Holguins. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des Koke, et c'est celle, volée au capriti. Donc, c'est pas fini là, non? Gérez Magali Komodéni, yon gros tête. Nan akwa montana? Nan tweet li déclaré. Parce que un le mou m explique bagaille, ça, fond bretide, pour m'expliquer ou bagay sa. Stevenson pharisien, comment tu vas? Hmm. Yes, oui. Magali Komodeni qui font tweet. Mais que vous ça va l'expliquer là. Ma simet de l'eau indentation cap couler dans yem sans arrêter. Ma sept crier. Mon papier de l'eau ou cavalel magali. Pas une pièce monde cap prendre chavalel. zidloa. papier de l'eau. Ma ramasser maintenant cri chou magarde. Fanatique Haïti, bah nous recevons. Alors bonsoir. Ma bah, tourne sous ma oui. Un moment très cher. Il y a des difficultés pour que vous connectez. Alors, ma traité sous ligne. Alors bonsoir. Oh, alors bonsoir. Alors, comment oui êtes très cher? Oui, alors. Grâce à Dieu, ma femme. Euh, tout bagay, ok. On a le rapide parce que mm -hmm. la la femme qui est là. Est-ce que vous, acceptez? Est vous acceptez par rapport à la décision du gouvernement? Moi-même, m'accepter à 100%. D'accord, très mm -hmm. Est-ce que pendant le ministre de Haïti, dans l'année de Haïti, est-ce que vous avez dit que vous avez ça bon c'est depuis dit départ ministre Mm -hmm. Ouè tout coin géon bandit par rapport à l'épisode. Quand vous avez eu le pour aller la ville, vous avez eu 5 et 10 avec tas café en main pou yo descendre anba la ville. Mm -hmm. li midi, li iné, moun yo pou yo sorti la ville, pas eu le même D'accord, très cher, merci pour la participation. Oui, je vais tout le monde di non yo pa accepte yo moi même kote opinion yo c'est parce que yo ingrat, c'est parce que yo pas conscient, c'est parce que yo bagay fami Famille ki fait yo ka di non yo pa d'accord si ah. yo te pas conscient, pou te ouais nan ki sa y a tombe jounen jodi a pa kwè bon moun ki t'ap di non yo pa accepte parce que ministère te fait si mal litésilité l'ITC cela pendant Mm -hmm. Les ministres, tout le monde qui a l'école, depuis qu'il a dit l'école a ouvert, la vie chez Bandi, il n'y a pas Aucun e l'école ne va pas fonctionner. Aucun monde ne va pas sortir, acheter, même manger pour y manger. D'accord, merci beaucoup pour la participation très chère. Donc, frères et bien aimé vous ai continuez à connaître. Magalicomode, na nous n'avons pas répondu à quelques fanatiques qui allaient construire, nous mettons traité Fonciton. Oui. la première c'est de l'eau dans le mais <laughs> c'est dans le crâche. C'est bon, son édiation, ça capra vraiment bien pour me résister. Criminel, trahison yo doit chiger devant l'histoire. On mettait ensemble pour nous sauver nation, en vive Haïti. Ok, Maga. A problème, Maga, comme dit Salutations ensemble avec Géry, lui. Salutations ensemble avec Ruth, nous remets en pile. Magali, <gallez>. je suppose posé juger au police. Pas de problème. Parce que dans le pays d'Haïti, je vous dis à fraiser ce que je ensemble avec vous. C'est corrupteur et corrompu qui a proposé solution contre la corruption. C'est spécialiste dans le coup d'état, dans le président qui a proposé solution pour la crise politique. Pas de problème. Ma, gars, il ne faut pas ici un peu de sens de l'humour. Hein? <laughs> Et pas où tu fais partie de gènes de GEMBE, ou GEN da, je me souviens, hmm. En 2004, pour te voye Aristide Allé, c'était un président qui était élu. Ou tu fait partie de l'équipe ça. Pour voyez président Allé ou tu fais partie La GEN il a pas un problème. Après gouvernement, après, Aristide fin tombe, gouvernement qui vient monter, ou ministre là, de Bavre. Et puis, en 2004, sorti 2004 pour arriver 2006. Et puis, dans même moment, ça tout vint ministre, et en 2004, ministre, vint débraquer. Mais quand il a la loi, parle de trahison. Ou ta qui baisa, moi, m'di. Hein? <laughs> ah, autre te baise ça pour moi-même, dit. me Ah, Kaboula avec Haïti, papa. La République des audacieux. Max, bonsoir, comment tu vas Bon, désolé, Internet fanatique, ça n'a pas tellement trop bon. Allô, bonsoir. Comment vous y est très cher Allô Allô, bonsoir, comment vous Eh bien, nous viens de pour un peu même. Ça fait plaisir, ma femme, grâce à Dieu. Tout bagaille, ok dans La bataille à la criminelle. Yo. Rapidement, yo, yeah. dis-nous qui sont pensés de, de situation qui prend. Oui, au nom de Jésus. Ouais, j'ai une situation e là, moi-même, pas ça, mais. Je ne pour l'autre, bon pour la France, pour l'autre pays, pour Parce que c'est bon, que nous tous, nous nous capable avec nous tous, si nous tous, nous prié, comme l'éternel, l'éternel a nous payons et eh bien, même tout l'autre monde. D'accord, merci beaucoup pour la participation très chère. Dev, go salutations pour vous. Guerrier Rodlin. Salutations pour vous. Et Jean nous ou en pile. Bienvenue dans Haïti pays spécial. Haïti pays spécial. Non. Haïti. Pays spécial, yo week-end un week-end puisque le A avancé sous nous. Donc merci ensemble avec toute les fanatiques qui tirait les participer. Donc fanatiques qui pas participer, rétai connecté dimanche même le a n'avait chance pour que nous fait opinion nous passer. Yo week-end un week-end depuis week-end c'est plaisir gars. Dans le moment, vous la bien sur la situation qui a développé dans le pays d'Aïti. Sou pas de diaspora dans la vie, oh my God. Sou pas de diaspora dans la vie, comment vous faites Comment vous faites Est-ce que vous vivre sous le compte de vous faire Non, expliquez moi Parce que dans le moment, madame mademoiselle, c'est monsieur me vous dit. Adieu la vie, belle comme ça l'a sauté non petit caillou jaune et noir ti, ti fichou qui comme employé foure dans teto ou sont touché l'argent ou pas de travail pour lui c'est pour bon dieu bénis jaspora c'est pour bon dieu courage nous même haïtiens tout d'oreille font travail pour payer bon pour y retourner donc actuellement là, la, j'en bagaille là est dans pays d'haïti da les gens qui n'ont pas été payés, ils ont supposé sécuriser Jaspora. diaspora. Oui. Oh -oh. Chaque diaspora qui a pris dans le pays d'Haïti, elle a supposé avoir 3-4 bacs la police disponibles. Oui. Parce que les gens qui ne sont pas sortis dans la manifestation, toujours. C'est Jaspora. diaspora. C'est Jaspora parce que les avions de Sikorski donc maintenant je n'ai pas de bagages l'acheteur quitte le gouvernement mais, si en paix mais s'il ne part pas il est sorti il a de gouverner oui trois quatre barcoles la police est supposée disponible pour chaque Jaspora qui a entré dans le pays d'Aït parce que Monsieur Sarki Monsieur Sarki là ministre, ministre directeur général ça fait au vol qu'on leschalbe à fait au vol le pays c'est diaspora. Il y gen ki rentre, si a des petits copes qui rentrent, même si je ne dis pas qu'il y a un bureau de transfert, frères et sœurs bien-aimés. On fait 15 ans, parce que il n'y a pas presque un bureau de transfert qui fonctionnait, ça qui fonctionnait juste en dedans. Et non seulement ça, tout le monde joindre à rejoindre 5 000 personnes devant un bureau de transfert. Il y a des tracas pour l'avec Haïti. Jasper a nous remettre en pile. Nous aimer les codes de nous comme ça. Désolé nous pas pouvons pas parler nous et, et nous pouvons, et, une photo pour nous. Ou nous gars ou disent ou nous ça ou fait. ça. Et message qui puis belle ou es capable de t'es capable. Joindre sous téléphone nous de yon monde qui à l'étranger. Belle feeling belle moment. <laughs> belle moment. Non belle moment. D'accord. Mounaré l'a dit, je ne vais pas prêter à me connaître travail et je vais voir numéro pour y aller, dégager, mais gratuitement. C'est un message qui est en pile haïtien. Chaque vie, tarin, métande, il ne va décider travail. Bon, je ne dis pas paye arrivé non kafou. Donc, euh, moun ne faut pas pa ka ait rentrer. Et moun ki là, pas recevoir. Malheureusement, il ne faut pas jouer puisque la vie a tête nègre. Donc, Jaspora, un pile l'amour pour Nous, en pile. L'amour, nous, pape changer pour Oh, my Ça fait nous plaisir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, les a pas avancé à grand, grand pas. Donc, malheureusement, en pile détail nous, te pour mais nous, pas guettons, fin by tout. Donc, restez connectés. Nous, disons merci pour participation. Merci d'être es que vous Merci parce que vous avez pris temps pour te écoutez nous et merci parce que vous choisissez participer sous ça qu'a passé dans pays d'haïti si vous choisissez une opinion passée Donc restez connectés toujours même là dimanche si Dieu veut 7h et n'a bien live. Moun qui parait t'a participé jeudi Nous nous vraiment désolé donc restez connectés dimanche n'a pas capable participer. Déjà moi souhaitez au passé une bonne semaine n'abras pas pas manger. On toujours gardé même idéologie, bataille pour ne retirer le pays d'Haïti côté lié. Ce travail pas moi, ce travail pas vous, ce travail pas nous toutes, puisque nous sommes haïtiens. Haiti, Haiti Foucault, là, nous avons engagement, nous avons responsabilité pour nous sauver Haïti, pour nous retirer Haïti dans ce salier-là. Moi, ne c'est toujours le même l'amour. Nous sommes capables de continuer à soit sur WhatsApp, sur Telegram. Nous capables de continuer à vous tout tout pour que nous capables de connectés. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bisous, bisous. Passez une bonne bon soirée dans le bras Papa Mange. Qui va la vie, qui baille la santé. Mwah. Bisous, bisous. One love.